Déclaration des députés, député de York Sud-Ouest, merci Monsieur le Président, je voudrais remercier les résidents de York Sud-Ouest de m'avoir fait confiance et de m'avoir élu en tant que représentant ici à l'Assemblée. C'est un grand plaisir et un honneur de vous servir et de prendre la parole pour la première fois en tant que premier député somalien ici élu. Un... Je suis très fier de faire partie d'une équipe qui représente la diversité de cette grande province. Notre équipe des néo-démocrates avec le leadership d'Andrea Horvath met en valeur notre diversité mais c'est aussi une équipe qui reconnaît l'importance que chacun des Ontariens et Ontariennes doivent se voir représentés dans notre équipe. Ma candidature n'aurait pas été possible et mon élection n'aurait pas été possible sans notre équipe de bénévoles. Merci à toutes les personnes qui ont dévoué tant d'heures et qui ont assuré qu'on puisse entrer en contact avec des milliers de résidents dans ma circonscription. Je partage ce moment avec vous et je vous remercie, monsieur, à tous ceux dans cette Assemblée ainsi que vous, monsieur le Président. Député de Brampton-Ouest, rappel au règlement, je voudrais présenter mon bon ami de M. Ahmad Gill de Brampton, Mississauga-Sud, de ma circonscription. Déclaration de député. Député de Whitby. Merci, M. le Président. Je prends la parole cet après-midi pour prendre la parole au sujet de la traite des personnes et du travail avec les services de police de Durham. C'est un combat de longue date. Jusqu'à présent, les services de police de Durham ont entraîné des euh, condamnations qui comprennent le leur d'enfants et la traite de personnes, des enfants et de plusieurs personnes dans la circonscription. Monsieur le Président, les services de police de Durham se sont concentrés sur la traite des personnes, de, de différentes personnes, en arrêtant et en condamnant des gens qui euh, tentent de recruter ces enfants et ceux qui les appuient aussi. S'ils si décident de, de quitter cette exploitation, avec tout le très bon travail des services de police de Durham, aura l'effet de mettre. de. de, de donner un coup à ce, euh, ce réseau qui exploite les femmes et les filles. Député de windsor c'est, j'ai trois projets de loi privés qui, étaient, qui avaient été déposés alors que le gouvernement libéral a été dissous et je demande au gouvernement conservateur d'envisager de, ces trois projets de loi, qu'on profiterait d'un poète lauréate, et le Canada, un poète lauréat, ainsi que plusieurs municipalités, telles que la ville de Whitby. Je pense qu'on peut rendre hommage à Gord Downey en créant un poste, une position de poète lauréat en son nom Il y en autre pour commémorer le grand personnel des euh, militaires qui ont perdu leur vie et d'autres provinces, telles que la Colombie-Britannique, ont euh, des plaques d'immatriculation de pour leur rendre hommage. Ce serait disponible aux membres de la famille qui ont payé le, le de personnes qui ont payé l'ultime prix. Et ou le troisième, c'est de réduire la bureaucratie pour permettre aux distilleurs de vendre leur alcool ici, d'ouvrir les portes et de pouvoir vendre ses produits à 15 000 consommateurs par jour. Donc, M. le Président, le nouveau gouvernement, je vais continuer de demander à ce qu'on puisse passer ces projets de loi en tant que député de windsor tecumseh Déclaration des députés, député de Brampton. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour soulever le la sensibilisation au niveau d'un événement euh, de Grand River Powwow qui a commencé en 1967 lorsque quelques personnes de les six nations ont commencé à danser euh, en 1969 en dansant autour du powwow à savoir si, pourquoi est-ce qu'on n'accueillerait pas un à la maison et ils ont entamé les travaux. Le comité a été formé et ils ont décidé d'avoir le premier powwow en 1980. Les champions des champions, en tant que terme, a été ajouté pour attirer les gens. La personne qui accumulerait le plus de points recevra un trophée et il y a aussi le trophée qui est, qui est démontré, qui est affiché dans le comité. Cet événement annuel prend lieu ce vendredi, le 27 juillet, jusqu'au 29 juillet, et célèbre la culture des peuples autochtones avec la musique, la danse et les arts. C'est tenu. Dans l'édifice Paul E. Le centre communautaire, j'ai vu tout le monde qui est intéressé à venir participer. Merci. Déclaration de député. Député de Parkdale-High Park, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour aborder la question des logements abordables dans, inabordables dans Parkdale-High Park et à Toronto pendant trop longtemps. Trop de familles des familles immigrantes et des aînés et des travailleurs sont repoussés à l'extérieur des frontières de leur quartier, des endroits où ils ont habité pendant les 10-20 dernières années. Les des loyers qui augmentent et le manque d'investissement dans des logements abordables ont créé cette crise. Des gouvernements successifs, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, ont décidé de ne pas agir, même si c'est un, un enjeu prioritaire. Monsieur le Président, durant les dernières années, nous avons organisé deux grèves d'augmentation des loyers parce que le système est au profit, non pas des locataires mais des propriétaires et des entreprises nous devons assurer des contrôles sur les loyers uh, véritables selon les loyers non pas les personnes pour que ce demeure abordable sur le temps que la personne déménage ou pas d'arrêter ces augmentations des loyers parce que les locataires les propriétaires uh, corporatifs ont déjà des euh, rabais provinciaux et qu'ils puissent connaître le prix des loyers pour ne pas entrer dans des guerres d'enchères de, avec d'autres locataires. Parce qu'à Toronto, tout le monde devrait pouvoir avoir des un loyer abordable, non seulement les riches. Député de Mississauga Streetville, merci, M. le Président. Monsieur le Président, aujourd'hui, je voudrais partager une histoire avec vous d'un ancien propriétaire. J'ai eu l'honneur de travailler pour lui en tant que... Euh, dans mes études de premier cycle à Mississauga Streetville, quelqu'un qui était très respecté, qui a contribué à l'économie locale pendant plus de 20 ans et a embauché des D'innombrables employés, Et mon ancien patron, que je suis toujours resté en contact avec, a dit en dépit de tous ses meilleurs efforts pour que son entreprise soit rentable, il a dû fermer boutique parce qu'il ne pouvait pas payer pour l'augmentation des tarifs d'électricité. On l'a forcé à fermer boutique, Monsieur le Président. C'est toujours déplorable lorsque des gens qui travaillent très fort, des propriétaires de petites entreprises, l'épine dorsale de l'économie ontarienne, sont forcés de fermer boutique suite à des politiques de, qui ont été mises en œuvre par l'ancien gouvernement. Monsieur le Président, les Ontariens sont prêts. Et ont un grand besoin pour les changements positifs que notre gouvernement propose. La promesse de réduire les tarifs d'électricité de 12 va apporter un répit aux entreprises et aux propriétaires et de s'assurer qu'aucune autre petite entreprise n'aura à fermer le leurs portes. Merci. Déclaration de député, député de London Centre. Merci, M. le Président. Ce matin, député de London West a posé la question au premier, au premier ministre s'ils si allaient prolonger le projet d'injection sécuritaire. Et on estime qu'il y a 6 000 utilisateurs dans la région de London. Le personnel peut établir des liens importants avec les gens et qui peut leur permettre de rétablir de cette dépendance. Les surdoses peuvent être évitées et des milliers de personnes pour, peuvent avoir des soutiens grâce à ce centre. Je prends la parole parce que j'ai été déçu à la suite de la réponse du gouvernement alors que la ministre de la Santé a dit qu'elle se pencherait sur les preuves. La preuve est déjà disponible. Elle a dit qu'elle qu allait écouter les experts, mais ils sont déjà là aussi et je, je recommanderais aussi à ceux qui ont vécu cette expérience. Ils sont disponibles, aussi. La ministre a dit que le gouvernement a, Prendrai une décision d'ici peu, mais j'ai décidé de prendre la parole parce que je voudrais appeler au gouvernement qu'on doit agir immédiatement. Le 18 août, l'exemption viendra à échéance. J'espère que le gouvernement fera ce qu'il s'impose pour, pour faire en sorte que ce centre puisse rester ouvert pour que le personnel puisse continuer d'épargner et d'améliorer la vie des gens. Merci. Déclaration des députés députés de York Centre. Merci, M. le Président. À Wilson l'école catholique secondaire est un centre très important depuis 1953 parraine des étudiants et assure l'intérêt des étudiants en sciences et dans le, l'aéroportétique. Ils ont gagné le prix, de le, la médaille d'or dans une, dans une compétition provinciale et vont représenter l'école à l'échelle nationale. C'est un événement de deux jours où les étudiants doivent créer un robot à manette et qui doivent performer différentes activités. Ils ont gagné le prix d'argent durant la compétition nationale. Et je suis très fier d'eux. La robotique et l'automation évoluent et représentent l'industrie et démontrent l'importance de devoir investir dans les mathématiques et la robotique dans les écoles secondaires. Et Je voudrais les féliciter de ce grand honneur et du prix qu'ils ont gagné. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Glengarry Prescott-Russell, Steyrmont Dundas Glengarry-Russell. Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole au sujet de différents festivals d'été l'été à Glengarry-Russell. Ça, ça a commencé là, avec le 1er juillet où toutes les villes dans ma circonscription ont commémorer notre anniversaire national. Il y a des milliers de bénévoles qui ont participé pour les foires agricoles. Le les festival d'Admore aussi la semaine dernière, c'est la plus ancienne foire agricole et j'irai aussi à un rib fest à Cornwall où les gens vont pouvoir manger euh, de la bonne bouffe euh, durant ce festival de quatre jours. Il y a aussi un autre événement écossais qui est tenu le mardi soir et le mercredi soir à Stormont Stor Dundas. Il y a un autre festival où on peut profiter de la bonne nourriture et des différentes festivités. Et les jeux écossais aussi, les Highland Games, permettent à différentes personnes de se réunir et de commémorer l'héritage écossais. Il y a différents événements qui ont lieu, différentes compétitions. Il y a aussi une compétition de musique quelques exemples des événements qui sont nus dans ma euh, circonscription durant l'été. Merci beaucoup. Cela conclut les déclarations des députés cet après-midi. Rapport des comités.